Bonjour à tous, c'est Tuto sur Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le matériel à utiliser pour stream sur Twitch. Donc euh, tout d'abord on va commencer par les basiques, le visuel. Donc pour, les... pour streamer sur Twitch on va utiliser une webcam, on n'aura pas besoin de plus, on va pas s'embêter avec un réflexe ou une grosse caméra qu'on va connecter à notre ordinateur, c'est du stream, ok On n'a pas besoin de plus. Euh... On aura euh, un petit écran euh, sur, euh, sur, un coin, euh, sur un coin de, de l'écran, donc euh, on n'a pas besoin d'une grosse caméra, voilà. Euh, donc on va prendre euh, la C920 de chez Logitech, donc c'est celle que je recommande et que beaucoup recommandent euh, et elle sera toujours recommandée je pense. Elle fait du full HD, elle fait une plutôt bonne image si on a un bon éclairage. Donc, euh, bah, j'ai quasiment rien à redire en fait, finalement, euh, tellement elle a été conseillée et reconseillée sur, euh, sur YouTube. Donc, voilà, donc, euh, je vous conseille énormément celle-ci. Voilà, donc euh, en plus, elle n'est pas si chère que ça, 70 euros, ça va. Euh, ensuite, pour euh, les gens qui veulent euh, une encore plus belle image, comme je vous ai dit, le, le visuel est très important. Et euh, donc, on va investir peut-être dans des softbox qui coûteront ici 50 euros donc deux softbox euh, elles serviront à, à nous éclairer euh, avec une lumière euh, assez naturelle et euh, permettre à la caméra de mieux euh, de faire une meilleure qualité finalement euh, si vous êtes vraiment euh, si vous êtes vraiment chaud vous pouvez acheter trois softbox mais réellement deux, deux c'est très bien donc voilà euh, Bon, je ne vais pas euh, dire comment les, les utiliser, etc. Il y a des tutos très bien faits sur YouTube. Je vous mettrai par exemple en description euh, la vidéo de Sofiane, qui est un euh, YouTuber qui s'intéresse euh, au cinéma, etc. Et, et il parle de comment bien utiliser la lumière, etc. Donc voilà, je vous mettrai sa vidéo en, en, en lien. Euh, très utile. Ensuite, euh, pour tout ce qui est euh, fond vert, pardon. Euh, je vous déconseille d'utiliser les fonds verts en toile, c'est vraiment une horreur sur les, sur les streams de, de voir des, des, des fonds verts en toile genre comme ceci là, c'est vraiment une horreur, ça fait des plis, ça fait, ça fait des, des images dégueulasses, pas du tout bien euh, avec un contour très mal fait, donc ce que je vais vous conseiller c'est... Euh, des fonds verts qui sont dépliables et euh, en synthétique donc comme ceci par exemple je vais, je vais le, vous mettre ça en description ça c'est très très bien vous, vous allez penser que c'est petit euh, 1,5 x 2 mètres mais c'est très suffisant, je, je vous le dis euh, clairement c'est très suffisant si vous bougez pas trop votre chaise etc, c'est ce qu'il vous faut absolument donc, voilà euh, ensuite on a le Bird euh, UM1 donc maintenant on va passer à comme vous l'aurez deviné, à l'audio, l'audio qui fait 50% réellement de votre euh, de votre stream. Il hein. euh, y a des gens qui font euh, de la radio, c'est pas pour rien, ok. Il euh, y a des gens qui, qui font juste de l'audio, qui donc s'appelle de la radio comme je l'ai dit. Et donc ça montre bien que l'audio a une importance quasiment primordiale. À part si vous avez vraiment un gameplay de fou furieux je vous conseille de prendre un bon micro sinon les gens vont pas rester sur votre live je dis pas que faut forcément du très bon matériel etc pour pour faire du bon contenu hein. on peut être très très marrant etc mais avoir un bon micro c'est toujours un petit plus voyez donc on va commencer avec les premiers prix vous allez me dire un premier prix 60 euros c'est énorme non et ben non vous allez voir c'est l'entrée de gamme ça. Voilà, donc euh, micro USB, donc pas besoin euh, de chipoter avec euh, par exemple euh, ce genre de produit. Ça se branche directement à l'ordinateur, il n'y a rien à faire. Euh, je vous conseille de prendre ce genre d'article en plus, donc une perche et, euh, et un filtre anti-pop. Je vous mettrai tout ça dans la description de toute façon. Euh, ça vous co coûtera environ 80 euros, bon, 75. Voilà, donc euh, on va monter en gamme un petit peu. On va euh, parler du Blue Yeti, donc le Blue Yeti qui est, euh, qui est, dont on parle beaucoup, euh, ni niveau micro, il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est bien, pardon. Moi je pense que c'est bien si c'est bien utilisé tout simplement. Si vous trouvez des bons tutos ou que vous arrivez à faire les bons réglages, ça peut rendre très très bien, comme rendre pas, pas super quoi. Ça, je pense que si vous achetez ça... Les 120 euros, faut les rentabiliser, hein. <rire> clairement. Euh, ce qui est bien, c'est que vous avez 20% en ce moment, donc vous économisez 30 euros, comme c'est dit. Donc euh, En plus, c'est en USB, donc euh, ça se connecte directement euh, à l'ordinateur, donc c'est super pratique. Donc là, on va encore en monter un peu en gamme avec le Rode NT USB. Encore une fois, USB, donc se connecte directement à l'ordinateur, évidemment. Euh, Rode, qui est une marque très connue euh, au niveau des micros. Je vous le conseille énormément, c'est utilisé par de grands youtubeurs, hein, euh, comme par exemple Prime qui a un million d'abonnés, il me semble qu'il a toujours ce micro. Euh, J'ai pas grand chose à dire en fait finalement, euh, je connais aussi des bons streamers, enfin des gros aussi streamers qui utilisent ce, ce genre de, de micro. Je ne me souviens plus exactement de son nom, donc euh, je ne vais rien à dire pour... Euh, pour pas hein, dur en erreur. Donc voilà, je vous conseille ça, évidemment, avec la tiraille. Euh, ça et ça. Donc je vous mettrai tout ça en description. Euh, la perche et euh, l'araignée. Voilà. Donc euh, un peu plus cher, 135 euros. Mais c'est en réduction. Euh, réduction de 30%. Donc c'est assez intéressant, puisqu'il y a 50% en moins. Euh, je vous conseille euh, d'aller les yeux fermés, finalement. Ensuite... Euh, on va passer au meilleur micro, je pense, du marché, genre vraiment, réellement. Euh, le Shure SM7B, donc qui a un peu un nom, euh, un nom bizarre. <rire> Et euh, c'est le micro, mais vraiment, le, c'est le dieu des micros. Je ne saurais pas comment appeler ça, mais vraiment, ce micro, c'est, je pense, peut-être le meilleur micro du monde pour, euh, pour faire du live, euh, pour streamer en live. Pourquoi c'est utilisé, par exemple, dans les grandes radios françaises comme énergie qui font des millions et des millions de téléspectateurs tous les soirs. Euh, je sais pas si... Ben non, du coup, c'est pas des téléspectateurs puisque c'est une radio, je crois. Enfin bref, il y a des millions euh, de gens qui écoutent ce genre de, de trucs Et, et euh, ben, finalement, c'est le meilleur, je pense, micro. Il utilisé dans quasiment tous les, les studios de, de stations radio. Euh... C'est également utilisé par un des plus, enfin le plus grand streamer francophone qui est IQ. Je pense que vous connaissez sûrement. Si vous connaissez Apple Twitch, etc. Il utilise ce micro. Par contre, il n'est pas USB. Euh, il coûte 100 euros aussi, au passage. Et euh, donc, on va devoir euh, l'acheter avec euh, ce genre d'article. Donc le Focusrite euh, Scarlett 2i2. Donc ça va vous permettre de régler un peu le son et de le connecter ensuite à euh, l'ordinateur. Donc ça, ça fait un peu l'intermédiaire entre le micro et euh, le l'ordinateur. Voilà. Donc indispensable. Hein. Ensuite, pour les gens qui veulent un micro casque, donc euh, micro et casque non séparés. Je vais vous, je vais vous conseiller de prendre l'HyperX Cloud 2. Donc il est conseillé depuis euh, un certain temps maintenant. Et euh, ben, c'est toujours d'actualité finalement. Je vous conseille toujours. Euh, il, est, il a une mini réduction. Bon vous ne faites pas une énorme affaire. Hein. Euh, il est à 90 euros là. Euh, donc je vous le conseille. Il est pour toutes les plateformes PC, PS4, Xbox One. Il fait un, un bon son et il sort du bon son. Donc euh, ben, pour les gens qui veulent un bon casque, je vous conseille de commencer par ça. Sinon pour les gens qui ont un peu plus de budget, euh, je vais vous orienter plus vers le Sennheiser Game One. Euh, Sennheiser qui est très très connu euh, dans le monde de l'audio, ils ont créé des trucs, euh, des casques mais juste waouh wow, quoi, ou même des interfaces audio, enfin c'est incroyable. Euh, il sort un très très bon son euh, et le micro un, un excellent son pour un micro casque euh, vous faites ici euh, une assez bonne affaire on va dire puisqu'il y a quand même 50 euros en moins avec la réduction donc c'est assez intéressant on va dire euh, qu'est ce que j'ai d'autre à dire euh, ben bah voilà on va passer au dernier casque qui est je pense le meilleur micro casque euh, du marché également donc pour les gens qui ont encore une fois plus de budget 338 euros par contre cette fois ci c'est assez cher faut se l'avouer euh, donc il est utilisé par les grands les grands, euh, grands youtubeurs qui n'ont qui n'ont pas de, de micro à part entière enfin euh, séparément euh, d'un casque donc par exemple monsieur lb12 euh, euh, Je j'ai pas d'autres exemples pardon mais, euh, mais voilà c'est le seul et, c'est le seul exemple qui me vient en tête, pardon. Euh, donc je pense que c'est un des meilleurs. Il sort un super son. Euh, le micro a un super son également. Le son, il doit avoir un son de du m 1 voire de, de Blue Yeti, voire de Rode NT et USB. Euh, voilà, je vous le conseille énormément. Ensuite, pour ce qui est niveau euh, configuration PC, donc quel PC prendre euh, déjà tout d'abord ne prenez pas de PC portable à part si vous avez vraiment un énorme budget Parce que euh, en gros pour vous montrer un peu Donc euh, je vais vous conseiller tout ce qui est top achat Top achat ils font vraiment des trucs super Il n'y a pas besoin de s'embêter à faire notre propre configuration avec euh, les différents éléments etc Pas besoin de s'y connaître du coup euh, Vous allez voir les PC en kit Donc ce genre de, de PC c'est super euh, super bien moi j'en ai j'en ai un de pc stream on play bon c'est pas celui-ci puisque le mien est un peu vieux il a 3, 3 ans et demi je crois euh, il marche super bien il marche toujours bien euh, je peux toujours faire des streams avec etc euh, il coûte 1024 euros par contre ça c'est peut-être un problème si vraiment vous avez un budget restreint euh, je vous conseille d'aller voir euh, une autre vidéo pour euh, ce qui est pc euh, parce que ici je vais vous Enfin, je suis ici pour pas qu'on se prenne la tête, donc vous allez directement vous, vous orienter vers ça. Euh, très bon rapport qui a été pris, très bien fait par un professionnel euh, qui s'y connaît. Donc, euh, je vous conseille celui-ci. Donc, euh, pour revenir à ce qui est euh, des PC portables, je vous le déconseille par exemple un PC portable à 5000 euros parce que, oui, il y a des PC portables à 5000 euros en gaming, et bah ça fera euh, exactement la même qualité qu'un Stream and Play euh, 1. Euh, qui coûte 1000 euros, donc euh, je vous conseille quand même de prendre un PC fixe, les gars. Hein. Honnêtement, on va pas se le cacher, hein. les gars et les filles. Hein. Je ne fais pas de, de sexisme. Voilà. Euh, ensuite, si vous avez un, vraiment un, un plus gros budget, euh, vous allez vous orienter vers un Stream and Play 2 euh, qui coûte 800 euros de plus, quand même. Hein. Euh, 1800 euros. Voilà, donc euh, bah, toujours un super config, etc. Je vous le conseille énormément. Donc, euh, pour ce qui est de la barre qui est, qui est ici, là, c'est normal, c'est pour cacher euh, mon adresse, etc. sur euh, Amazon, puisqu'elle s'affiche à droite souvent. Du coup, euh, je l'ai enlevé. Voilà. Euh, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les différents logiciels à utiliser pour améliorer la qualité de vos streams, comme par exemple des logiciels audio. Donc, je ne vais pas vous parler euh, d'OBS, puisque tout le monde connaît OBS. Je vais le citer en début de vidéo, évidemment, pour, euh, pour ceux qui connaissent vraiment pas grand-chose. Mais j'en parlerai très brièvement. Donc voilà, euh, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez prendre en considération mes conseils. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out.